Euh, C'est très intéressant de, de parler en fait euh, dans un autre contexte que le contexte euh, d'une émission ou d'une interview pour un article parce qu'on est dans une position d'écoute qui est extrêmement différente. Euh, en plus, les acteurs, enfin euh, tous les intervenants étaient bien, on a, pas, on a moins jargonné que d'habitude, on va dire. <rire> Donc, euh, on, je, je crois, crois sent... qu'on s'est écouté, je crois qu écouté ouais. et, euh, et qu'il s'est passé des choses dans l'interaction. C'était pas tellement une succession de discours, c'était vraiment un dialogue assez ouvert, finalement. Et je crois qu'on sent que c'est parce que quelque chose s'est vraiment passé, avec euh, le confinement et aussi le déconfinement, euh, cette fragilité qu'on a tous, euh, enfin, qu'on est beaucoup à avoir ressentie. Euh, non pas vis-à-vis -vis de l'école mais vis-à-vis -vis de toute cette situation c'était difficile d'être loin les uns des autres c'était difficile de travailler c'était difficile d'être remis en cause aussi pour, enfin, en tant que parent, en tant qu'enseignant je pense que c'était difficile de se passer du collectif donc l'écoute est devenue précieuse à ce moment où on s'est rendu compte que c'était pas mal d'être les uns avec les autres Bon, évidemment, il y a toujours quelques-uns pour qui euh, on sait aussi que du côté des élèves, il y a une minorité d'élèves pour qui c'était bien aussi de ne pas aller à l'école. Mais euh, on a pu voir aussi les limites. Enfin, c'est bizarre, hein, mais c'est comme ça, du, du numérique à cette occasion là. Et j'étais contente qu'on puisse en parler parce qu'à plusieurs reprises, voilà, on a dit ce n'est pas la solution magique, pas, on, on ne règle pas des problèmes avec le numérique. Seulement, le numérique, il est là et on se doit d'en faire quelque chose. Euh, parce que l'enjeu éducatif et c'est ce que j'ai compris en écoutant les autres et très très les intervenants euh, l'enjeu éducatif est très fort on ne peut pas laisser les élèves se débrouiller euh, euh, ou même les familles euh, sans euh, essayer de comprendre ce qui se passe euh, où se situent les enjeux en tout cas quand on parle des apprentissages et d'éducation euh, euh, beaucoup de choses ont été dites aussi par les chercheurs euh, bon, on a eu seulement deux chercheurs, mais je trouve que c'est intéressant que l'école se nourrisse de ces apports. On entend qu'il y a beaucoup de questions d'organisation, hein, tout simplement, et de gestion euh, du travail et de communication. Euh, moi, j'ai toujours à cœur euh, de euh, voir comment le savoir circule euh, aussi au sein de l'école. Et on, on voit que c'est assez euh, euh, nourrissant, là, tout ce qui va se passer, à la fois sur le retour... Euh, je, on a commencé euh, à l'entendre euh, sur euh, l'usage du numérique pendant le confinement et puis sur ce que ça nous apprend des pédagogies. Très bien. Bon, ben merci. Euh, merci de ce petit débrief à Brûle-Pourpoint. Euh, merci aussi. Oui, un de, peu à chaud. Hein. À chaud. Mais merci de, de votre euh, enthousiasme et puis aussi d'avoir si bien capté, je crois, euh, euh, ce qui, euh, qui s'est dit, ce que chacun avait euh, à cœur de pouvoir dire et euh, la manière dont chacun a pu interagir avec euh, tous ceux qui ont formé euh, le collectif de cette réflexion d'aujourd'hui. Alors, euh, au terme de cette journée qui s'achève, euh, voilà, moi je voudrais dire, euh, redire à quel point j'ai été enthousiasmé d'être euh, parmi vous avec, je l'espère, de nombreux observateurs euh, virtuels. Euh, en tout cas à distance, et euh, de constater que les réflexions sont riches, nombreuses, porteuses pour l'avenir, mais euh, très souvent convergentes. Euh, voilà, Je trouve que j'ai entendu beaucoup de convergence de vues dans, dans les problématisations. Alors, euh, comme vous le savez, les contributions qui ont été apportées aujourd'hui sur les cinq grandes thématiques définies par le ministère vont être remontées à l'échelle nationale, aux États généraux du numérique, donc qui se tiendront à Poitiers les 5 et 6 novembre prochains. Alors parmi les thèmes abordés, euh, on a eu une excellente table ronde sur les sujets de gouvernance euh, qui a mis en place Alors, ce pas complètement ma compétence, mais je pense que ce micro fonctionne. Par contre, il faut que vous le teniez. Je pas pu le nettoyer. Donc. Très bien. Merci beaucoup. Oui, donc, des... sur la table ronde, euh, sur la gouvernance, globalement, ce qui est, euh, est ressorti, euh, c'est un changement de paradigme par rapport à des, euh, des questions qui étaient traitées très souvent euh, en silo, euh, que ce soit pour euh, l'équipement, les ressources, la formation, les datas... Ce qu'on a vu dans cette table ronde, c'est que finalement, tout le monde convergeait pour se dire que ce modèle qui consiste à ce que chaque collectivité raisonne elle-même, souvent avec l'État, mais en tout cas en silo, et l'État lui-même, n'était plus pertinent. Et donc, il faut faire évoluer le modèle de coopération entre l'État et les collectivités locales, entre les collectivités locales elles-mêmes. Il n'y a pas l'État d'un côté qui serait sur l'accompagnement la formation exclusivement et les collectivités locales sur l'équipement. Donc on voit que les choses sont très entremêlées dans les compétences respectives et que nous avons besoin d'espace de dialogue sur une série de sujets. Dans les sujets qui ressortent de manière très saillante dans cette journée et qui sont au cœur de cette gouvernance à réinventer, les sujets d'équipement, bien sûr, euh, j'ai bien noté euh, l'interpellation qui est faite par les acteurs sur l'équipement des personnels et des enseignants en particulier donc ça je pense que c'est un grand sujet de ces états généraux et plus globalement de, des sujets de ressources humaines euh, auxquels le ministère a affaire des sujets euh, de ressources humaines de formation qui sont toujours pré très présentes, c'est très souvent l'attente qu'on a vis-à-vis -vis de, de l'état et j'ai eu l'occasion de dire ce matin que je pensais qu'il fallait nous doter d'une RH du numérique. Voilà, je crois que ce qu'on peut attendre de l'État dans les années à venir, c'est cela. Des questions aussi sur les usages, avec la nécessité d'avoir une vue partagée sur ces usages. Des réflexions sur la pédagogie, de l'utilisation des données, des tableaux de bord du numérique. En somme, tous ces sujets doivent faire l'objet d'un dialogue constant, mais en même temps très structuré entre collectivités locales. Alors, on a vu aussi un certain nombre de points de rupture qui concernent les inégalités selon les territoires, qui s'inscrivent également dans le temps de l'élève. J'ai été très sensible à ce que nous a dit, dit l'adjoint au maire de, de Meudon sur le fait que notre vision du numérique ne devait pas s'arrêter aux portes de l'école, au sens, au sens de, des portes de la classe, mais bien plus largement embrasser le temps du périscolaire. Et puis, comme on l'a vu avec la représentante de la FCPE, au temps qui se déroule dans les familles. Alors, il y a aussi des ruptures et une hétérogénéité qui est très marquée dans les territoires, en particulier sur le premier degré. Je pense en particulier aux ENT. On a vu que le Val-d'Oise avait un modèle d'ENT pour le premier degré, et puis, euh, on a d'autres communes, communautés de communes, qui ont fait ce choix, mais enfin, ça reste quelque chose d'assez marginal. Le Val-d'Oise, je le disais, a déjà proposé une réponse euh, en ce sens, et je crois que euh, dans la question des ruptures, dans la question des discontinuités, dans la question des inégalités, le sujet du premier degré est un champ euh, qui n'est pas vierge, évidemment, mais en tout cas, qui est à profondément euh, réentreprendre. Alors, euh, ces questionnements de gouvernance, de rupture de territoire confirment, je le crois, bel et bien l'intérêt et l'importance de la création du club des partenaires que nous avons lancé euh, en, le 2 juillet dernier. Et puis j'étais très heureuse aujourd'hui euh, de retrouver euh, ces partenaires et je tiens à souligner de nouveau euh, à nouveau que nos équipes travaillent déjà depuis longtemps ensemble, mais qu'on sent là qu'il y a un un cap à passer et qui a plutôt de l'envie collective pour le passer ensemble. Au cœur de ces états généraux, c'est aussi le thème de la pédagogie à travers le thème enseigner, apprendre avec le numérique. Donc, il nous faut considérer avec beaucoup d'attention. L'épreuve de la rupture des enseignements en classe et de la mise en place de la continuité pédagogique a montré que les ambitions de l'Académie en termes de réussite scolaire s'articulent avec les ressources et les équipements qui sont déployés par les collectivités. J'ai entendu tout à l'heure la nécessité de pouvoir apporter une aide à la qualification des ressources, et notamment pas seulement pour les enseignants, parce que ça on le fait déjà finalement pas mal, mais également évidemment pour, euh, pour les familles. Et là aussi c'est euh, euh, la, la rectrice qui le dit, mais aussi euh, la maman d'élèves euh, qui, euh, qui voit bien que les familles ont besoin d'être accompagnées dans, euh, dans les ressources pédagogiques. La question de l'hybridation de l'enseignement, mais aussi de la formation, devient alors centrale, essentielle. Ça a été un petit peu abordé aujourd'hui, mais on voit bien que c'est un petit peu la nouvelle frontière des questions du numérique éducatif qui, qui, qui sont devant nous. Avec notre partenaire Canopé, on a défini six axes de formation que je voudrais redonner parce que c'est intéressant en synthèse un petit peu de se dire à quoi veut-on former les enseignants, les élèves, les familles, euh, sur, le numérique, sur le numérique, à la pédagogie, à la didactique, à la culture numérique, ça a été un point assez saillant euh, qui, euh, qui est ressorti, à l'inclusion scolaire, au lien entre l'école et la famille, grâce au numérique, et au travail collaboratif, à la mutualisation en équipe pédagogique. Donc voilà autant de sujets qui euh, eux-mêmes en, en recouvrent beaucoup, mais qui... Euh, je crois, structure assez bien ce qu'on peut attendre de nous en matière de formation. À ce jour, il nous manque une meilleure visibilité sur les usages du numérique éducatif. Et donc, il nous faudra approfondir l'analyse de ces usages pour rendre notre pilotage académique avec les collectivités locales encore plus efficient. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité que nous puissions créer un observatoire des usages en lien avec les collectivités et en lien avec la recherche. Et je remercie encore Laurent Janin de sa présence aujourd'hui. Il contribue beaucoup à nos réflexions sur ce sujet. Cet observatoire permettra de mieux percevoir les inégalités, de lutter contre la fracture numérique et vraiment d'adapter les solutions numériques, les équipements aux usages, mais à une analyse vraiment documentée de ces usages. Enfin, deux thèmes qui sont essentiels et que je n'ai pas oubliés, restent à évoquer. Le numérique responsable et souverain et le travail collectif à construire autrement. Les deux vont de pair. Sur le, le, le numérique responsable et souverain, on a eu de très jolis exemples aujourd'hui de ce que cette spécificité française pouvait également s'accorder d'une ouverture, notamment vers la EdTech. On a besoin d'eux. On a besoin de les accompagner à mûrir leurs solutions. Et euh, Canopé me disait tout à l'heure, que euh, la directrice de Canopé me disait euh, qu'elle proposait peut-être que nous développions une forme d'incubateur pour les headtech, d'expérimentateur pour faire mûrir les solutions des headtech et au moment où ils sont prêts, juridiquement, économiquement, pédagogiquement, eh bien leur permettre d'être diffusés euh, plus largement. Euh, on voit bien que le confinement a amené tous les acteurs, qu'ils soient professeurs, personnels de direction, inspecteurs, à chercher des moyens d'être efficaces, à collaborer autrement, et notamment à distance. Donc beaucoup d'outils ont été utilisés, mais cette pluralité des moyens questionne et pose problème. Faut-il uniquement utiliser les outils institutionnels, RGPD compatibles ou d'autres encore euh, Vous avez, je crois, assez largement abordé ces, ces questions qui sont centrale pour une utilisation du numérique sécurisée. Voilà, euh, toutes ces thématiques, tous ces enjeux, toutes ces questions seront portées, seront reprises au niveau national, à Poitiers en novembre, où vous pouvez compter sur moi. Je ferai remonter les bilans, les retours d'expérience, en un mot, le fruit de votre travail, de notre collaboration d'aujourd'hui, de réflexion pour délibérément passer un cap numérique pas tel, je n'aime pas tellement cette expression, faire rentrer l'école dans l'ère numérique et le XXIe siècle. Nous y sommes, je crois, déjà pleinement, mais l'ambition se situe encore, encore plus haut. Je vous remercie.